Oh, Lucas. La serrure est encore gelée. Euh, oui. L'hiver est rude cette année. Alors, cette sieste, tu te sens mieux Un peu. Tu as encore rêvé de lui Oui. Je vais te préparer une décoction de mille millepertuis et de... Non, merci, Lucas. Il me manque, c'est tout. Je... Je dois accepter... qu'il ne reviendra pas. Comme tu veux. Bon, je vais aller voir les autres. Oh, tu peux dire à Amélie pour le... D'accord D'accord. Oh, il va encore me dire, bah, t'as capissé dessus, mais il fait trop froid. <rire> et pourquoi on ferait... Oh. et Pourquoi on ferait ça Et pourquoi tu ferais pas ça d'ailleurs Ok, tu veux que je m'en retourne, très bien, parfait. C'est bon oh, tu, tu peux le faire maintenant oh. Qu'est-ce que tu fais, fais là, toi En plein... c'est Hugo qui aurait dû te trouver. Ouais, C'est fait un moment qu'on n'a pas, qu'on sait pas où est Hugo. Ça fait un moment. Ça craint, ça craint. Évidemment qu'on est, euh, qu'on est chafouiné. Ces objets. Je me souviens de chaque endroit, chaque moment. La soupe. C'était le tour de qui Mélie Non, ça sent pas, c'est le poivre. Est-ce que on n'irait pas récupérer Oh j'ai peur d'arriver pendant qu'il pisse sur la serveur. Ouf. J'ai vraiment eu beaucoup de peur. Oh, je crois pas que ce soit des slips en mitril, hein. Je crois que ce soit. J'ai l'impression que c'est. plutôt tradit hein. J'ai l'impression que ce soit elfique. Ok. Euh... Oh, le truc le plus compliqué à trouver Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, de la poudre, poudre et slip, normal. Oh, attends, qu'est-ce qu'on m'a trouvé? <rire> Gros gameplay, <rire> très bien, nickel. <rire> C'était très important de le faire. Je me serais senti euh, pas bien si, si je l'avais pas fait. J'ai l'impression d'avoir accompli un truc. Yes, sir. Il faut que Lucas arrête de récupérer des livres. On va finir par en avoir partout. Oui, bah, pense à tous celles et ceux qui doivent faire des retours critiques. De Lucas, quand il avait cru arriver au Grand œuvre. Et Hugo, bravo Lucas, t'es un sorcier. Tu es un sorcier, Lucas. Je trouve ça hyper stylé que... qu'elle rapporte des, des anecdotes. Des Lucas a encore passé la nuit ici. Ça doit lui rappeler l'époque où il vivait chez Laurentius. Non, je trouve, je trouve que ça donne de la profondeur et... En termes de gameplay, ça ne donne pas grand chose mais... Ça apporte de la vie. Non, ça, ça recoupe énormément avec euh, ce qui s'est passé auparavant. Et ça apporte de la profondeur à la relation qu'entretiennent Anicia et, et Hugo. C'est très agréable, c'est très très agréable. Exactement, ce sont des petits riens qui font toute la différence. Sachant qu'ils sont là-bas, on part dans les souterrains, sachant qu'on a aucun intérêt, on était là. Aussi, peut-être qu'elle fera référence à ce moment-là, à l'anecdote où est arrivé avec, euh, avec Hugo, pour faire une prière. Excusez-moi, si vous... si vous savez où est Hugo, dites-le-moi par pitié, ou veillez sur lui, si vous le pouvez. Incroyable. Pendant ce temps-là... Lucas galère. Aquel okay, on est vers la porte de ce côté. Franchement. Ah voilà. Bien sûr. Toi aussi tu te sens seul hein. Allez, courage. Un jour de plus. Mmh. bah oui. C'est très réussi. N'empêche on a loupé la. la dispute en bas. Oh... Euh... Salut Amicia. Salut. Euh... Ça va vous deux Tout va bien, oui. Arthur veut juste se tirer encore une fois. Tu m'emmerdes Je veux nous garder en vie, c'est tout Comme on Quel a Grossier personnage. personnage? La nuit va tomber, il va falloir allumer les feux. Arthur, tu m'aides Vas-y. Et la fais pas trop chier. Pourquoi je la ferais chier okay. Parce que t'es chiant, voilà pourquoi. Au fait, Lucas a besoin de C'est le principe des gens chiants, hein, ils font chier, je suis navré, mais... Il veut juste me voir. T'as <rire> pourrait pas faire chier si était bon, pas chiant. quand tu veux, Amicia. Allez, mettons les brasiers en place. Commence par... Par celui-là. Oui, je sais. Ça fait des semaines qu'on suit la même routine, Amicia. Désolé, ça m'aide à dormir de savoir que la fosse est sécurisée la nuit. Ah, c'en est que, euh, oui. Mmh. Ça aide... Euh... <rire> Je veux dire, à une époque où il y a la peste, <rire> tu vois, j'ai envie de te dire. Euh, oui, c'est rassurant un peu quand même hein, de savoir que... que tout le monde va pas finir <rire> becté. Euh. Alors, euh, ça va Je me sens vieille. Ah, t'es pas mal pour une vieille. <rire> Merci. Tu sais, euh, je connais pas beaucoup ton frère, mais... Il t'aimerait bien. Tu Mon prends... cœur est à andré' euh, Je t'ai fait prendre, tu t'es échappé. On dirait le héros d'un livre. Un héros. Mais euh, il aurait été triste que tu partes. Ah. C'est bon. Wow Oh, c'est <rire> impressionnant ce que j'ai fais quand même. J'aime bien le feu. Euh, D'accord si tu le dis. <rire> Ça suffit, j'en ai marre. Euh, J'aime bien le feu. Tout va bien, Rodrigue. Ouais, ça va. Il va marcher Hein, qui va marcher Oh, Roderick, Oh. Il va marcher, Oh, c'est tellement. Hé, hey, tu calmes. Si tu oh. casses tout, oh. Oh. Rodrigue. Voilà, ça marche. Maintenant, les brasiers resteront à leur place. La méthode, Rodrigue. Oui, oui la méthode, Rodrigue. <rire> Vous avez plus qu'à essayer. <rire> tout de suite. Bon. Oh, Retraite. Celui-là, je m'occupe de l'autre brasier. Bon. Quand t'es es prête, on y va. D'abord, je vais parler à Oncle. Eh, est-ce que ça va Bah ouais. Pourquoi C'était impressionnant. Ah, oh, oui. les coups de pied. <rire> Mon père travaillait comme ça. Ah, il <rire> a plus que moi pour suivre la tradition depuis qu'il. Bref. Et toi, ça va Oh, euh, ça va, ça va. Il me manque aussi. Mais depuis, j'ai quoi Pris ou meurtre Si on étendait encore le champ de recherche. Oh, Rodrigue, ça sert plus à rien. Ça fait déjà 30 jours. Allons. allons préparer la fosse pour la nuit, d'accord D'accord. Arthur veut t'avoir pour lui, c'est ça Non à la ferme Oh, Amicia, permets à ce brigand esselé de dérober ton cœur. <rire> Va plutôt te laver, tu pues. Mais non oh Quel doux ménestrel tu fais Arthur, faut qu'on parle. Allez, et amène bien le brasier jusqu'au bord. Tu sais, aucun rat pourra escalader cette fosse. Ce système est là pour une bonne raison. Ce système n'arrêtera pas des soldats entraînés. Arthur, Melly est fatiguée de courir. Melly et moi, on n'est pas comme vous. Mais peut-être que Melly n'est pas Pouvre. comme toi non plus. <rire> C'est bon, j'ai compris. <rire> ok. Oui, oui. Voilà. J'ai la crainte qu'il y ait des rats qui sortent dans tous les sens une fois qu'on qu verrouille l'ensemble. J'ai vraiment la crainte qu'il se passe un truc dans ce bout-là. Ok, il faut peut-être juste allumer en fait. Ok. On a fait tout ce qu'on devait. Et c'est moi qui dois faire tout ça. Savait hein. ça tout ce que ça me coûte en. Ok, t'allumais. On a au okay. cœur. Je l'ai poussé tout seul. Un chariot de la taille d'une vache. Mais arrête de rire, c'est pas drôle. Je t'imagine en train de pousser une vache. Je te jure, c'était héroïque. Il y avait des racines. Demande à Tu vois, dis-toi qu'on a quelque chose à nous ici. Et on a besoin de gens comme toi pour le sécuriser. Fais y penser. C'est tout plein. Ok, ça c'est ok. Et bien on peut bouger ça hein, parce que c'est notre linde. Les slips sont là pour être utilisés, nous dit euh, pigremer euh, Et cette phrase est désormais... Euh... Mortalisé dans le dernier épisode de cette vérité, et génial. Voilà, c'est bon pour moi. La consécration Non, pas du tout. Mais oua. <rire> Mais sans mec Ils sont trop nombreux. Arthur, Apétia, vous venez, rentrez vite. Comment la coque a-t-elle pu déborder C'est Ce jamais arrivé avant. Merde, merde, il y en a jamais eu autant. Les bah non, mais, mais en plus. Pourra rejoindre la tour. Utilise ton brasier Je vais t'ouvrir un chemin de mon côté. Oh, ils éteignent le. Oh, okay. C'est quoi ce bruit C'est ce Ils vont éteindre les feux. Oh, Mais j'ai plus faire, Amicia. Je vais pas pouvoir t'aider. Je vais me débrouiller. Pas la première fois. C'était les flammes maintenant, sans mec! Mais non, moi aussi je m'auto-interdis de y aller, hein! Complicado, complicado! Oh oh oh oh oh! C'est pourtant le cas! Est-ce que c'est rassurant? C'est pas bon, c'est pas bon du tout! Je dois atteindre l'échelle de l'enceinte rouge ou je vais mourir ici! Amicia, je t'approche au brasier! Essaye de l'atteindre! D'accord, je compte sur toi! Mais on compte tous sur toi! Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa Mais sans deck Ah non, pas qu'à faire. Voilà. C'est parti. Je te ramène vers les chefs. Allez, Anicia, t'as connu bien pire. Oui, t'as connu bien pire, bien sûr. Je te rapproche l'autre! T'es vite, s'il te plaît! Oui, alors. Disons que techniquement, il y a un petit problème! Je te lâche pas! Tu vas sortir de là! Oui, bien sûr! Pas le temps de niaiser. Oh. Mais bouge ton bras à zéro S'il te plaît ah. Ça marche mieux Que... Enfin oh mon dieu, j'y croyais plus. Ça va Oui, merci. Ça va super Le brassier de ton côté Je te l'amène Tu es où Tu t'en sors Ouais Je préfère être ici bas. Que... Ok. C'est quoi ce bordel, Amicia Ils ont déjà essayé d'entrer, mais jamais comme ça. Qu'est-ce qu'ils leur font Je pense pas qu'ils allaient pouvoir traverser rien, le, On le mur. On aurait dit une sorte d'attaque. J'ai beaucoup de bois, c'est des rongeurs, pas l'armée oui. anglaise. Mais ils savent ce qu'ils font. Mais dans l'introduction, ils ont dit C'est moi. À la maison. Que les Anglais manger les gens. Euh. Amicia, je crois que c'est besoin de toi. Je m'en occupe. Je me pas je peux pas aller plus vite. Vous ne peux pas traverser le mer. <rire> si Voilà, voilà. Ça pue Allez, comme ils sont tous énervés là! Oh. Il en arrive encore! Ils veulent vraiment me couper! C'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant? Wouh! Monte! Monte! On y est Monte! Allez, viens! Rejoignons les autres à l'intérieur. J'espère qu'ils vont bien. Les rats sont entrés. Amicia, ce plus des enfants. Ils ont l'habitude. Je ne veux plus prendre aucun risque. Je ne veux plus perdre personne. Ce que je voudrais vraiment, c'est être très loin d'ici. Bah, je suis pas magicien. Ok. On a besoin d'allumer ça, hein. Non, ce serait du gâchis, hein. Ouais, d'accord. Ça va? Non! C'est quoi ce bordel? Arthur, t'as pas été mordu? Non, ça va. Faut qu'on se tire d'ici. Mais le château est fait pour résister Lucas, à... il y en a jamais eu autant. Tu vois bien que ça ne pas ici. C'est quoi simple alors? Invasion. Wow! Par ici! Vite Mais non! Non! Fais ce que tu dois faire. L'ami L'ami L'ami, je voulais dire l'ami Mais non Il est foutu ton château Les rats passent ces défenses comme dans du peuple Attends, je dois parler à Hugo Je peux ouais. je Il a raison, Amicia Allez, poissez Non Non ah Mais sérieux <rire> Mais pardon Allez, gamin. Elle n'est plus rien pour toi. Je l'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu attends, porteur Passe ce satané seuil. Je ne l'écoute pas, Egon. Allez je vais l'offrir à tes rats. Ne le touche pas, porteur. Non, ordure. Ordure Il s'est livré à nous parce que tu l'as trahi. Grâce à lui. « Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la magie. Quoi Non, Suko est le seul porteur. Était. Son sang coule dans les veines du Grand Inquisiteur. Mélie Mais la gomme. On l'a eu ce salaud. T'es pas Mélie Amicia. Ah oh non. ah oh, du drama oh. Arthur, va t'assurer qu'il est bien mort. Moi, je peux parler à Hugo. Vas-y, je m'occupe de l'autre. Hugo Hugo je veux seulement te parler. Il ne peut plus rien faire, Hugo. Regarde. Oh Bah oui, hein, pour le coup. D'accord, d'accord. Me servait plus à rien. Ok, ok, ok. Est-ce que c'est tendu Réponse, non Est-ce qu'on a des ailes pratiques sur Dead by Daylight Réponse, oui mmh. Ok, ok, ok, ok. Qui voilà qui Qui voilà qui Qui voilà qui Qui voilà qui Est-ce que je peux te voler ta vie Rien. Mais il bouge vite. Comme des cafards. Ouah, des cafards, des cafards. Vous ne pourrez pas fuir éternellement. Bah, disons que dans l'absolu, c'est méga long l'éternité.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 Oh wow mec mec mec mec attends alors. laisse nous utiliser non t'accroupis pas <rire> <rire> ok Ok bah, Je me tiens un peu à distance, je me mets à distance de lui comme ça. Voilà. Comme ça. Oui on est forcément ici, oui. C'est quoi, on va d'abord Non tout près non plus Voilà Il va se relever il va se relever oh C'est l'enfer Alors. Non Allez mignon mignons ben, Qu'est-ce que tu mérites Je vais les écorcher vive !– Meli, je suis… – Ferme-la !– Arrête, s'il te plaît !– Je vais les crever !– Je vais brûler leur putain de manière !– Melly T'as aucune chance Ah ouais Et toi Tu vas faire quoi Rester ici Mais ouvrez les yeux Regardez Tu te rends pas compte de ce que tu dis Je me rends compte qu'on crève les uns après les autres Ils ont eu mon frère, ton père… Le vôtre il reste plus rien Plus rien elle la raison. Amicia... C'est de la folie. On est cinq contre, contre... une armée. En fait, on est beaucoup plus maintenant. Il a... Il a passé le seuil Oui, je crois. Oh. Oula <rire> Qu'est-ce que tu en dis Je veux sauver maman. Ça change beaucoup de choses. Vas-y avec ta vraie voix Qu'est-ce qu'on meurt à... Qu'est-ce qu'on a à perdre Je veux sauver maman. Rien, mais Vitalis... On ne s'attend pas à nous voir venir, alors on y va. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la, Jusqu la mort. C'est tellement beau, c'est tellement incroyable. C'est tellement incroyable. Le sentiment de... ...de justice qui, qui s'élève. Au-delà de tout. Incroyable. Non, non, c'est. On ferait presque un JDR. Non, on en reparlera. C'est grand! Tu crois qu'on va arriver à trouver maman? On va la sortir de là, Hugo. Bon, allez! Ça suffit de traîner. Hé, hey, attends. Elle est triste, Mélie. Elle va se calmer. Mais, oui, mais... on peut pas l'aider. C'est pour ça qu'on est là. Pour l'aider à se venger et pour qu'elle reste en vie. On a le petit. Et pour ramener son frère à la vie. On est oh, je rigole Rodrigue, c'est un enfant. Okay. La potion lui a servi à à ne pas céder du côté obscur, c'est-à-dire à ne pas perdre la raison. Et merde, qu'est-ce qui se passe, Melli Calme-toi. Ces putains de rats ont bloqué l'entrée la plus sûre. Ils ont pas fait exprès, Melli. Ils... Pas le choix. On doit tenter la grande porte, mais il faudra faire attention. Oh, Melli, oh, tu peux pas donner un petit coup de boule à la porte. En colère contre moi. <rire> non, si carrément en colère tout court. Mais laisse-lui un peu de temps, Hugo. Bah, Hugo, attends. T'as failli tuer maman, t'as tué papa, euh, Arthur, euh, à un moment donné, cette soif de sang, il va falloir que tu la calmes. Hein. Tu veux pas être les témoins de le mon mariage avec Rodrigue Attention. On en reparle, on en reparle. Bien, parce que ça brûle de plus en plus dans le coin 103. C'est risqué. Ce fait. Par la petite porte, c'est possible. C'est ce qu'il dit. À tous les coups, elle est verrouillée. Qui est responsable On ne On sait même pas ce qui se passe vraiment dans cette foutue cathédrale. Allez, c'est le moment. Lucas, avec moi. Viens Ellie bon, T'en fais pas pour ça. En attendant, on a un boulot à faire. Bon, j'y retourne. Sois prudent. Mettez mère. pas de casque quand vous montez la garde. Hey oh, là Il nous a fait une rodrique. Elle connaît la ville comme sa poche. Elle va les balader. Arrête de tourner, Rodrik. J'essaie de te présenter à mon frère. T'as un problème Rodrigue Hugo. Je te présente. Ton, ton beau grand frère. Ton... Bref, t'as compris, hein. Ce qu'on devait récupérer. Ah. Ça a bien changé depuis la dernière fois. Les cloches La cathédrale Amicia. Missia Vitalis est là-bas Alors Mère doit y être aussi. Ce salaud va avoir une surprise. Il faut d'abord retrouver les autres. Incroyable. C'est les rats! Ils sont ici. C'est les rats! C'est eux qui ont tout détruit. Regardez le sol. Voilà, les torches sur les nids. Donc, euh... hey, de Oh, mais, regarde... mais regardez comment ils se tiennent cette fois! Regarde! Ils sont tous choupis! Je veux les adopter! Je veux la. Faut que je lui donne un nom! Je vais l'appeler Nemo! Oh. oh! Bravo Nemo! Il m'écoute. Eh ben. C'est pas juste écouter. C'est juste un tueur en série, mon petit frère. Oh rodrick vous êtes ce que le plus important pour moi. Oh. Oh. Si j'étais toi, je toucherais pas. Pourquoi Les flashs élan se fouettent jusqu'au sang avec. Ça doit être plein de bouts de chair. Mais c'est stylé. Face à la multiplication des ordres des cultes, l'église implore l'inquisition de punir l'hérésie jusqu'à ses racines, en chassant Dolciniens, fratissaires ou flagellants. Ces derniers, convaincus que l'humanité mérite la sentence divine, se repentent en s'infligeant la discipline en public. Ok, donc ils font de la modération, c'est ça Lacérant leur propre chair à grand coup de fouet... Tout en défilant dans les rues, ironie de l'histoire, les flagellants ont contribué à propager le fléau de village, en VILLAGE On vient de là et on vient de là... Attends... Je veux pas mourir, je veux juste looter... Pardon, Nemo Rodrick Mais qu'est-ce que... Roderick, <rire> qui <il> passe dans le... <rire> en mode c'est la danse des canards. C'est en mode... Je vous rejoins Alicia Hugo Et toi non plus, techniquement, t'aurais pas aimé ça. On que veut mourir avant toi. C'est pas, pas, pas passé loin, mais j'ai rien. <rire> ok. Très bien. Il a un casque, hein, j'ai l'impression de lui en face. Hein. Je pense qu'il a un casque. Qu Il a un. Rodrigue. Rodrigue. Allez. Ok. Rodrigue. Occupe-toi de. Et il est parti Eh oh. quoi Friedrich ah. <rire> Et Eh bien sache que quand le garde reviendra, d'ici mardi, il faudra que tu t'en occupes. Hein Et ce jour-là... Rodrigue c'est ton moment Rodrigue oh. Rodrigue Rodrigue Rodrigue Tu peux t'occuper de lui oh Et tu reviens après Tu vas hey. te prendre Non, non, non, non, non, non, non. Je reprends mon caillou. Aucune situation de crise, hein. là on a tout très bien géré. Là c'était vraiment, on a fait vraiment du solide stream avec. Regarde, Rodrigue, c'est impressionnant ce que je vais faire. T'as vu? Profite de l'instant. Oh me touche au Tout bloqué. Et il y avait plein de manières de faire. Euh, D'intervenir ici. On a fait la façon la plus. Euh, la plus subtile. Ok. Bonjour monsieur le. Oh il dort mmh. Il dort, il dort. Parfait Un slip d'entelé Ouais bah attends. Euh... C'est ce qu'on appelle la fameuse ceinture de chasteté, hein Ce que ne.. Nous... connaît plus Roderick. Tu vas me laisser Ça va pas, <rire> Le mec en se baissant en fait euh, pour poser son casque, il a esquivé le caillou, très bien. Non, tu as une armée de rats. Rodrigue. il faut qu'on ouvre cette herse. Je ne vois pas de levier. Je m'en occupe. Je vais créer le levier. Tu, sais, tu veux le faire Rodrigue. Déchaîne les enfers, mon Rodrigue. Tu t'en charges, Rodrigue Ouais. Wow. Passez. Allez vite. Bon je vais voir combien de temps tu tiens. Si tu m'aimes vraiment, tu tiendras le temps qu'il faut. C'est pas mal, chérie. voilà oh, oh, oh, oh, truc. <rire> Regardez, il fait ça avec la force de son nez en plus. Plus haut, je je ne passe pas au niveau des épaules. Est-ce que tu pourrais soulever plus haut, s'il te plaît, chérie Chérie, est-ce que tu m'aimes est-ce que tu m'aimes vraiment? Mmh. Attention! Gardez la poids, les gars! La situation va commencer! Le grand acquisiteur est sur le point de nous sauver! Les rats! Ils veulent sortir! Ouais, tu m'étonnes qu'ils veulent sortir, mon gars! Mon petit gars! Je ne peux pas lui éclater sa tranche. Tu m'entends pas, ils m'entendent pas, ils m'entendent pas. Ça va, tout va bien. Mais recule, Rodrique. Il ne pas m'écouter. Bon, il faut plusieurs, de rats peut-être. Ouais, il regarde loin. Non non non non non non non non Ok. Très bien. Vous êtes bien sur les pondeurs de Nemo pas paniquer, pas du tout je pas du tout pas d'accord pas de bruit oui t'entends t'entends Rodrique t'entends oui. laquelle là passe oh, ok. je veux que tu fasses une Rodrigue, Rodrigue oh. C'est pas possible, vous ils, ils avez pas pu. Mais non, t'as rien vu, Rodri. Ils ont rien vu. Stylé la scène. Hein. Avec les trois gamins là dans les escaliers. Très très stylé. Le tambour, la musique, les rats, les flammes. en fait. Ouais. Pourquoi je m'échine Oui, pourquoi tu t'échines Peut-être parce qu'il te reste une conne vertébrale. On va s'occuper de ça. Pour le mariage <rire> Yes <rire> Pour qu'on se rappelle pourquoi est-ce qu'on s'aime. J'ai compris, ça va? quest euh, je me saoule? Odile! Oh, <rire> Amicia! Rodrigue! Odile! Oh! Deal hey, oh <rire> Amicia! Vous êtes vivant? Écoutez, Vitalis se trouve à la cathédrale, d'accord? Mais il y a tout un bataillon qui vient vers vous. Vous devez détaler d'ici. Prenez les escaliers! Non, on a Peut-être une brûle, armée. Là. On ne peut pas rebrousser chemin. Partez. On vous retrouve de l'autre côté. Faites attention. La maison. Allez. Roderick, il a vaincu une hâte, mais tout seul avec son épée. Hmm. Oh, c'est fermé. Je vais l'enfoncer. pris. Euh, tu m'aimes vraiment ou pas hein Rodrigue rodrick à couvert. Hugo, on s'en charge. Amusez-vous bien. Non, il est venu en traître. Je vais tout gérer. Quand tout à coup. Ouais. Bon. Là. Il faut que je chope le premier. Le deuxième que j'éteigne. Fisez vous bien. Il y en a un qui va venir par là. Voilà. C'est lui qui allait par l'arrière. Bah, du coup, on va éteindre. Parce qu'il attire l'attention. Voilà, le séquentiel. réussi Ça va, je crois. C'est bon, Rodrigue. Bah dis donc, les deux runes, rappelez-moi de pas vous énerver. La Bien. séquence, à... cette fois, ça va marcher. La séquence à gérer qui a empêché l'autre de me prendre en revers, ça a tout joué. Ça a absolument tout joué. Comme ça, qui est trop choupi aussi. <coughs> ok, slip, ok. Pourquoi ouais, je m'accroupis là Tu veux vraiment me suivre en enfer Prouve-le mon cœur. Tu peux t'en charger. D'accord. Oh. <coughs> <coughs> Il va tomber, c'est assez, hein! Sur taille. Tu T'as battu le capitaine de l'acquisition! Ouais. C'était un dur à cuire! Dur à cuire que moi! Non! C'est vrai? Je mens jamais! Le ah, père le disait! Le forge le forgeron! Ça doit être la fin! Stylé hein! Stylé hein! Ton père avant qu'il meure! Okay. <coughs> On arrive tout récupéré. sa colonne vertébrale. J'aurais pas aimé prendre ce coup-là. Ouais. Hmm. Hmm. Maintenant je l'imagine, tu sais quoi Je l'imagine euh, avec une collection de colonnes vertébrales comme dans Predator. Ah qui, qui, qui doit faire enfin, attention avec qui Excusez-moi, je suis avec... Euh... 40, de mais on est pas je suis avec Roro quand même. Juste récupérer nos affaires. qu'est-ce qu'on fait Attends, je réfléchis. Pardon Excusez-moi, mais... À quel moment Je peux faire rafale de cailloux, hein c'est problématique. Et je peux tous le récupérer. <rire> C'est pas moi. Rien hmm. du tout. Merci, Kisscat. Bonsoir à tous. Bonsoir, Maya. Bonsoir à toi. Merci pour les deux mois. Merci infiniment. Et le 1. Hein. Et le deux, deux. Et... 2, 3 Oui C'est moi Que, que veux-tu en euh, petit enfant Je viens de te répondre maintenant. Qu'est- Qu'est-ce qu'il qu y a Merci Merci Je suis en train de lutter avant que vous me parliez. Oui Merci Et bonne chance et, Attendez Y'a À couvert Des archers Merci petit gars. enfant. Ouvrez l'œil surtout Personne ne doit s'approcher de la cathédrale La cathédrale On est sur la bonne voie Là-bas La herse C'est le seul chemin vers la cathédrale. On doit trouver un moyen de passer. Ça sent quand même le, le Roderick qui va pousser le. qui va pousser la chair du diable. Oh. Oh. Ok, normal. Ça fait spouick, hein, ça fait La hein. chaîne. Tu. tu devrais pas. Pourquoi Cet endroit. Je le connais trop bien. Qu'est-ce qu'il y a, Roderick C'est là où il était. Son père est mort. On va aller looter en face. Ok, là on peut... On va quand même beaucoup dépenser pour, pour faire notre... Oh, on a encore des trucs. Okay. C'est considéré comme étant déjà acté, ce qu'on a fait. Okay. Cette ruelle. Oh. Non. On était sûr Rodrick, Qu'est-ce qui se passe Tu vas où Allons-y Fais attention à C'est pas vrai Rodrigue, Il reste plus rien Et ils ont brûlé ta maison C'était la forge de mon père C'est là que j'ai grandi C'est là que Je sais ce que tu ressens Mais tu es encore là Et tes racines Ils ne pourront jamais te les prendre Tu as raison Je sais qui je suis Allez, Mais je crains le pire. Je crains le pire. Sauvez votre mère. Tu vas voir, maman, elle est gentille. On partira ensemble. Je crains le pire. Et on trouvera un autre château. Ça, ça serait bien. Le chariot, Rodrigue. Si on le pousse jusqu'à la herse, il nous protégera. Le la la demi-seconde que j'ai utilisée pour euh, pour produire. Eh lâche ça, Missia. Qu'est-ce que tu fais Reste derrière. Oh, avec ça, a a été, euh, ça a été, cette a C'est moi qui pousse. Rodrigue, laisse-moi ah. t'aider. Ah, je vous ça jure, ça me ça tu me chafouine, ça me perturbe. il les garde. D'accord histoire avec, euh, avec on En rigolant, en rigolant, mais et, euh, ça, le lui. drama est vraiment présent, quoi. C'est un, euh, c'est horrible, c'est horrible. C'est le jour de la marmotte en red band trailer là, mon gars. C'est euh, terrible. Pour toi. Ah, je suis totalement celle-là, avec Fred. Euh, ouais. Je veux pas qu'il nous fasse une Arthur, je veux pas qu'il nous fasse une... Ne pas. Ah non, c'est la, la PLS là C'est un bon alliés. signal. Je, Je suis à l'escalier. Je vais me mettre Je en dévite. boule, moi. Hein. Ah. Ok. Wow. Encore un effort. Vous y êtes presque. Non, ouais, non. Non, non, non, non. On l'entend. Un peu bien je te suis bon non mais sérieux mais sérieux vas-y sérieux à toi ah. Je suis désolé. Je suis désolé. Putain. Putain. Hugo. Viens. Il faut partir. c'est en vie et C'est compliqué. C'est pour ça que Rodrigue et Arthur se sont sacrifiés. Laisse-moi tranquille Elle a raison, Mélie. C'est compliqué. Tu... C'est compliqué. Waouh, alors c'est Hugo. Dis-moi que tu vas nous aider à buter ces enfoirés. Mélie, on peut rien faire sans ton frère, Alicia. Tu comprends ça Les gens ne plus laissant. Et tu vas nous aider à sauver maman. C'est injustice. Marché conclu. Va voilà. leur donner ce qu'ils sont récoltés. Go. On va être un peu plus finaux. Hein. On va voir par où passer. Par ici, c'est ok. Et comment? J'ai trouvé non, par ici. On en reparle. Ah, C'est quoi? Ok. C'est la fin. Amicia drôle. va être recrutée dans la. Elle a vraiment une. Parmi les Stormtroopers. Allez. Ok. Oh, On a ok. On les arrive, hein. Allez, récupérez vos billes. Quoi C'est ok, hein. Dis-moi que... Voilà, merci. Voilà, merci. Que tout Ça va reste? bien Tout va bien J'ai rien. Tout va bien Hein, tout va bien Hein, tout Je peux il a pris un javelot, hein. Ok. Voilà. C'est cataclysme, c'est cataclysme. Okay. Le manuel de l'inquisiteur, t'es sérieuse sérieux ça. Vraiment un manuel pour ces conneries Il a été écrit avant Vitalis. Et ben, on va faire On en... va enfin, il va faire une grosse bêtise, je le sens. Une bêtise Quel genre de... Excusez-moi, mais on est là pour le buter de toute façon, non Il va commencer. Allons-y Hugo, maman est là-dedans. Je suis pas là. Quoi Il nous attendait où vous êtes. Vous allez mourir si vous descendez. Emilia, il y a des rats dessous. Alors dis leur de sortir. Vas-y, d'accord. Allez. La séquence. Ok. Incroyable. Incroyable la séquence. C'est. Ouais, c'est bête, mais. Le côté inéluctable est juste hyper fort. Extinguis. On va éteindre les. Les torches. Les masses. On va récupérer ce qu'est notre. On va devoir faire euh, d'autres potions s'il le faut. C'est la puissance de la vengeance, je te dis. Tu parles d'une famille Je ne voulais pas comprendre, Béatrice Maman !– Mon enfant... – Ego !– Amicia !– Mère C'est Vitalis qui a fait ça Il les a sacrifiés. Il a passé le seuil Fuyez Sortez d'ici Ah, pour l'amour du ciel... Ego... Tu es prêt Alors, on y va. Reste près de moi. On vient avec vous. Waouh Lâchez-la, Vitalis C'est votre dernière chance Bientôt, la vengeance sera consommée. Hugo Ton pouvoir Je vais bien T'inquiète pas Mais oui, Léatrice. C'est un élève doué. Dommage. Et on n'accepte pas. Tout ce qu'il sait. Ferme-la, j'ai euh, On est venu discuter, pas écouter tes discours Et pourtant, regardez-vous, marchant vers moi comme des premiers carrés vers leur berger. Ça suffit, Vitalis Vous êtes seul. Rendez-nous notre mère, ou bien... Ou bien quoi, jeune fille J'ai encore des choses à enseigner aux porteurs, ainsi qu'à ses amis. <rire> Vous êtes si touchant. merci. Merci pour votre grandeur. Oh. Les entendez-vous Les anges. Les autres rats. Les anges du nouveau monde. Reculez Merci. J'ai vu. Viens. non, non, non, non, non, non, non Rassemblez-vous et avancez. Qu'est-ce que.. Il les regroupe La lumière ne s'arrête pas. Moi aussi, je peux faire ça. Vraiment On doit essayer. C'est notre seule chance. Ok. Ok, okay. La bagarre. Incroyable, oui. Bravo Hugo. On va lui montrer. Battle de Ratuna Regardez, Méatrice. Regardez ces derniers ce qui reste de votre vie. On ouais, va va rester ton cadavre, les hein. Oh, ce sont les reliques de l'empire. C'est terrible. Hein. C'est terrible. C'est la folie, la folie. C'est la folie. C'est fou ce qui se passe là. Wow, wow. Ok, C'est chaud. Non. Plus loin Compliqué, hein. ils viennent vraiment en nombre. Voilà. C'est pas habituel comme euh... voilà, voilà. C'est pas habituel comme manière de se confronter à, à les boss. Hein. Et la, la mise en scène elle est juste pas là. Ok, ok, ok. Là c'est compliqué. Là aussi c'est compliqué. Le don de soi Il va passer le sol. Ok, reste pas Alicia donc reste Wow wow wow wow wow serviteurs vers le firmament bon, Revenez mes filles revenez vers votre mer Ok Non Vas-y. T'as de ratine. Ah, Rapide Nado bras de la de Ok. Et la... Ouais Je reprends comme ça non, non, moi Venez Complètement taré T'es complètement barré là Qu'est-ce que tu nous fais Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu nous fais J'ai une approche vraiment différente. Je vais rester dans une moitié et après bouger. Besoin, besoin de nous mais on a un caillou plutôt. C'est impossible Tu vas si. payer pour ça. Venez okay. à moi. On va rester Venez là. Niveau séquentiel, on va rester là. Dans Et dans la après la on va déjà. Ah, maintenant. Oh on va faire une moitié. Sortez on va rester là, finalement. Fais, fais ce Il n'y a personne à mon dos hein là. Allez Hugo. Allez Hugo. Et je vais rester en coin là. Hein. Je vais essayer de pas aller à l'opposé. « J'ai sacrifié ma chair. » On va rester en mouvement. « C'est okay. là où c'est problématique. « okay. Ce Mais il va faire sortir du sol. « Ok. »« Ok. Un peu complexe On va pas se mentir pas ouais. Allez, allez, allez Rodrigue. lâche un petit sourire gamin <rire> c'est la PLS <rire> c'est très très fort très très fort c'est très très fort d'avoir euh, fini sur cette séquence là c'est incroyable Pardon. Allez, on y va. Et Février a 1349. Oui, c'est tout ce qu'avait demandé Lucas. Elle va aller mieux, maman, avec ça Ça va aller, Hugo. Elle est solide, maman, hein Comme toi. C'est vrai. J'ai hâte qu'on retrouve un nouveau château. Eh ben... T'as pris des goûts droits, de toi des On verra groupes ce on de droit peut faire. Et Il faut d'abord qu'on quitte la région. Ah C'est quand même plus agréable sans... sans pourriture. Alors, tu as pu retourner chez toi Oui, la nuit est toujours là. Mais il est vide. J'arrive pas à croire que les rats soient vraiment partis. Oh. Ah, les Anglais sont plus là du coup, les Le rats. Hein Amicia <rire> Bon, d'accord. Allez. Avec les petites figurines, bien, euh, bien. les petits panneaux de rats. Vous avez 6 pierres, 6 tirs possibles. Il vous reste plus qu'à toucher le plus de cibles. Vous êtes prêtes Oui. Ah ouais. Prêt Allez Amicia Pas les poules hein. Ah, dans les bornes d'arcade, il y avait des trucs comme ça avec le Far West T'impressionnes, petit oh, Regarde, c'est comme ça que j'ai eu l'évêque Ouais Ma peluche Ma peluche Oh Ma peluche, sinon Y'en a encore un il y en a encore un Y'en a encore ah AH Eh, hey, vous savez y faire, hein? Vous avez gagné ouais. une pomme. Et tout mon reste. Oui, Amicia, bravo! Une pomme? J'ai sauvé le monde. La pomme est pour toi, Hugo. Mmh, tu es hein, mon meilleur bien. public. Oh, merci! J'avais faim. <rire> Comme d'habitude. Eh, hey, on célèbre le troisième jour sans rat aujourd'hui. Il manque a une Vivement un Une fois Une vraie fois J'ai jamais vu une fois Hugo, Lucas nous attend. On doit pas trop traîner. T'es gênant Hugo Uouh. Bon, mais on reste pas longtemps. Quand okay. Hé, hey, regardez oh, Le petit Oh non Non, petit, tu peux pas rentrer. Mais pourquoi Parce que tu peux pas. C'est comme ça. Interdit à ceux qui mangent des pommes. Il hey, y a un problème le Problème. C'est qu'un gamin et sa sœur sont recherchés dans le coin. Des gens importants. Et ici, on n'aime pas trop ça. Vous voyez Je vois très bien. Hugo, viens. Un Mais. Gamin et soin. sa sœur. Viens. Écoutez. Si je les croise, je vous jure que je n'en ferai pas. Vraiment, hein? Hey, je tiens vois, ce que. Quoi le premier qui arrivera au chariot gagnera 20 pommes? Justice, 20 en fait. Mais tu me battras jamais. Hein, la limace? Alors là, tu vas voir! Ah ouais? Alors à 3. 3. 2. 3. Oh non. Je suis juste derrière toi. Tu peux pas me D'accord, d'accord, t'as gagné. Ouais C'est une séquence juste de course et en fait c'est juste ouf, quoi. C'est juste beau. On est là, Lucas. Est-ce que tu as tout Le mille perthuis, l'aubépine, la... Oui, j'ai tout. En route. Bien. Amicia Oui Pourquoi il me regarde comme ça Mélie aime regarder pareil. Et puis elle est partie. Parce qu'elle m'aimait plus. Hugo, elle… Elle avait d'autres choses à faire. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle va dormir encore longtemps Elle doit récupérer des forces. Mais avec les herbes que vous avez achetées, elle ira vite mieux. D'accord. Hugo, Quoi Tu me trouves jolie comme ça <rire> Ce que t'es vilaine Ce que t'es vilaine <rire> oh, Vilaine Moi Tu ressembles à une grosse mouche Une mouche Ta propre sœur Oh, cela mérite châtiment <rire> Incroyable. Quel jeu, mais quel jeu. C'est beau, c'est triste, c'est excitant, c'est intéressant. Euh, c'est plein de choses. C'est... Euh, ça casse un peu les codes. Et en même temps, c'est. Euh, ça va sur des sentiers qu'on connaît ou qu'on reconnaît. Il n'y a de surenchère. C'est-à-dire que la narration assume ses premiers choix, notamment euh, sur la manière d'aborder de, de, la notion de boss. C'est pas euh, une surenchère d'utilisation de, de matériel ou d'armes et de flammes et autres. Moi je suis content de l'avoir euh, découvert et partagé avec vous euh, en live. Mmh.